Oui, je suis très content d'être ici euh, pour parler des enjeux auxquels on fait face euh, dans les Caraïbes, mais euh, la perle des Antilles va certainement faire, faire partie de nos discussions. Euh, euh, le Canada va toujours être là pour appuyer le peuple haïtien. Les conversations sont euh, comment on va mieux le faire et, et j'ai bien hâte d'avoir ces conversations. Je souhaite à, à, à tous mes amis haïtiens de passer euh, euh, des bons moments malgré les difficultés les dessalines à ou encore gérer des salines t'es blanc au dehors nous même nous devons camper pour nous faire ça tout si nous pas fait ça Bagayopal rayo, pral, et de si devle, non pas qu'à camper, même petite, non pas qu'à continuer vivre, c'est ça, vous, Stadion, raconter jodia, dans l'émission, pendant ta t'as tout bilan, qui fait, surtout, navini ni commission, car il en d'un pays d'Haïti. Bonjour, bonsoir, tout le monde, tout dépend de qui il est, qui côté, qui moment, ou pral t'en et puis, gardez vidéo ça, nous, c'est Sofiat TV 83, réseau information, connectez-en, sans songez, abonnez, ou à suivre, et puis, t'en es, toutes les nouvelles, yo, nan bon, gentil, mamite qui fait quoi la mission comme l'an échoué en Haïti, à temps politique, vous pas capable de pour jouer, il y a un consensus sur le dossier crise qui a mangé Cependant, un pile leader leaders lève le campé, dénoncez, haute OK et fort aucun blanc papa Kavin, jugez juger même si les États-Unis, Canada, la France, déjà campé, et ils n'ont pas mis les pieds, et ça ouvre le feu, les papa Jam kapable Bien que nous là, nous captons un pile bal balles à chanter, tout préparer national, et nous fait connaître ces deux groupes bandits qui entre eux, et il y a des qui disent tout, ils ont essayé, comment ils ont été capables de river, préparer à d'assaut, mais c'est une nouvelle, tout, nous Confirmé entre temps en pilote détail pas le fait essentiel la nouvelle la poujoune jodia mais la monsieur pontitant en sous de presser dans les chaises ou frontichita boustage on et, et effectivement information a Abvini. Ap une après l'autre on pas le saisir qui s'ablait au devine et qui sa tout discuter à ak... Acteurs politiques en Haïti, c'est grave gros complot qui m'a sous tête. Nous Nous pas pas qui s'allie, mais c'est les États-Unis qui ont la France, qui la qui ont qui ont qui qui ont la qui ont qui ont qui ont qui ont qui la c'est ça que nous-mêmes nous voulons dire. pour vienne paraître devant nous ma parier baou faut que la tekase couyo tout fratte en Haïti. Ben, en gras, est C'est pour nous accepter des moun qui fait nous mal que nous capable garder de garder Te nous, nous capable de garder que nous-mêmes pieds. Je pied dire, il faut que nous accepter côté que les Américains, yo même yo campé y a bataille, y a détruit, y a déraciné côté que yo dit faut que yo gen pouvoir la main yo. Mais si vous êtes capable de baisser des armes pour tuer pays, si vous directement la Russie, si la France est capable d'accepter plusieurs Africains à mourir, si Canada capable accepter pour âmes à l'extérieur pour que moun mouri mais nous mêmes tout faut que capables de d'écran pour nous accepter pour nous ouais comment on a éliminer des moun des moun qui pas posé dans la société la caille pas nous des gens qui kembe nous dans l'ignorance des gens qui kembe cerveau nous des moun qui pas veut nous avancer faut que nous camper pour nous ouais comment on a retirer trip tout je vous dis à nous dit population haïtienne non? nous connaissons que nous sommes prêts pour rentrer dans genre de bataille ça y est. nous connaissons que nous sommes prêts pour faire face à gens de bataille ça yo mais je dis en attendant oh gardez gardez qui côté que nous yo je dis côté que nous même yo même y a éliminer nous y a mettre nous une direction que nous pas à manger nous pas à produire y a pas qui est nous capable enrichir notre plan propre la caille pas nous mais y a dis nous pour nous quitter la caille pas yo la caille pas nous pour nous finir la caille pas yo et là nous finir la caille pas yo si nous faisons n'importe quoi y a nous y a juger nous y a nous en prison de ça que yo même yo mettez la caille pas yo pour nous faire nous respecter la caille pas nous y montrer nous l'innormale mais c'est le mouvement ça que je nous dis, mesdames, messieurs, Accepter pour nous inouïner. Parce que nous voulons que le Canada n'ait pas pouvoir en Haïti encore. Nous voulons que les États-Unis n'aient pas pouvoir en Haïti encore. C'est le mental nous y rentrons. C'est le pensée nous y rentrons. Mais le Canada, et les États-Unis n'ont pas droit pour prendre des décisions pour le pays. Mais maintenant... Comme vous yo constatez, vous n'êtes pas n'importe égaré maintenant. Vous n'êtes pas égaré maintenant, vous n'êtes pas capable de prendre ça, vous que même était capable de nous avant. Mais vous venez passer pour montrer nous des jouets qui ont fait l'international, qui peuvent jouer des de directions des CARICOM, qui sont même encore à la tête de la direction CARICOM, pour être capable de nou nous avaler n'importe quoi. Je dis à nous dire, quel que soit le représentant qui sort de, de CARICOM pour venir rentrer en Haïti, pour venir prendre des décisions, pour venir parler, et puis pour dire que ça a changé que tout moun sa yo. Pas de genton même pour te quitter, te Haïti. An. Haïti c'est pays qui a indépendance, l'indépendance. Haïti c'est pays qui fait moun kon moun. An. Haïti c'est sous Haïti qui sou, nous la Chine a évolué aujourd'hui. Comment nous même en Haïtien qui a gardé des voyous, des sans des racistes des racistes pour nous, des racistes qui sont sortis dans l'autre pays pour venir parler c'est nous l'ordre la caille nous pour venir dire nous faut une élection avec chaque pays y Je dis à notre peuple haïtien. Nous connaissons que les oligarques corrompus. Les oligarques, nous parlons de, de bientôt là, mesdames messieurs. Nous connaissons que y a l'argent, nous y le monopole, ils partout dans l'autre pays, ils n'ont pas accepté pour que nous haïtiens nous le contrôle Haïti. Ils n'avons pas voulu. Mais il y a passé pour jouer la tête. Nous. Et c'est pour ça que nous dit. Il si y a des gens en Haïti qui sont supposés exécutés. Même si c'est un grand balle qui parti, qui mal parti. Mais les gens qui disparaissent dans le pays. Hein. Et c'est pour ça que nous petite la population haïtienne. Nous avons une bataille. Nous avons une bataille. Il y a des gens qui sont supposés là. Il y a des gens qui ont accepté, retourner Haïti dans l'esclavage. Ils sont supposés là. Je veux dire, nous disons dit, nous sommes c'est une gloire est a pied pour moi pour moi côté que Canada pour lui répondre à des questions il y a un gouvernement fiable un gouvernement avec des muns muns qui ont le muns muns qui ont le cerveau qui peuvent commencer faire même ja avec Assimi côté que Assimi pour lui dire oh ou que 72 heures pour quitter pays parce que c'est ça qu'on peut en le pays il ne pas faire réforme pays noirs ça qu'on peut banou yo Yo parlez la direction constitutionnelle. Ça que nous-mêmes nou vle yo. Yo parlez la direction construction pays peuple haïtien. Je dis à nous de ouais des des assimis en Haïti. Nous ad pour nous ouais. Madame Monsieur, des assimis qui prend des décisions pour le pays. Non pas de tirer c'est avec qui vînerait ta monde. Et tirer avec ça. nous ne gousse quelle place pour yo? C'est éliminer yo à si s'payer sur terre. Je dis à nous dire chaque Haïtien chaque Haïtienne. Merci. De faire confiance à direction Bastardion bon TV. Merci de faire confiance à une bataille sans lendemain qui fait nous-mêmes comprendre que nous sommes des lions, nous sommes des lions. Et chaque jeune sur le réseau qui croit que n'est pas capable de en la bouche blanche, qui croit que Haïti faut qu'il en nous mettant nous ensemble, en nous montrant négio, en nous montrant international, à qui pas capable de voler ni élection en Haïti. Quel que soit, je vais qui là. Faut que nous débarrasser de lui. Quel que soit Jean genre vle il faut que nous passions dans le plan A, sautions dans le plan A, tombions dans le plan B pour nous débarrasser des décisions internationales pour le pays d'Haïti. Jodi, on constate que Haïti n'est pas dirigé. Les criminels, les assassins, les gens qui sont dans le pays étranger qui sont en prison, c'est lui qui est adhéré pour mettre élection pour nous. Les femmes, les gens qui sont supposés mourir déjà, Madame Maniga. Qui fait une constitution, remettre à les blancs. Madame Moniga, qui te produit une constitution, par blanc, yu, pour que blanc blancs prennent richesse yu. qui mette les Syriens, Libanais en deux pays avec réforme qu'elle te fait. Et je dis a tourné vers lui-même encore. Pensez qu'elle est capable de monter une autre constitution pour les blancs. Je dis à yu, nous a que le peuple haïtien Nous Nous Demander que le peuple haïtien soit peuple. En nous faire voyou, en nous faire ça fait une crise cardiaque pour faire On En nous faire Madame Moniga une crise cardiaque pour qu'elle ça pète. Nous pas mériter gens de mounsaio en deux pays d'Haïti encore. Nous ne pas mériter voyous saio, fatras en deux pays d'Haïti encore. Je dis c'est à nous-mêmes peuple haïtien de prendre destin nous en main. C'est à nous-mêmes peuple haïtien pour nous délivrer pays ça. C'est à nous-mêmes peuple haïtien pour camper pour nous dire assez c'est assez. Nous-mêmes c'est la donne qui ne Non pas dire nous aller que nous-mêmes nous retenons. Nous-mêmes nous la donnons à là. Nous disons tout en nous en prison, tout en nous pas mourir dans la bataille pour délivrance de l'autre Haïti. Parce que aujourd'hui, c'est nous pour camper en face, pour nous effacer, pour nous-mêmes, pour libérer le pays. Hein. Nous m'aider chaque Généhicien, chaque en nous prenons conscience de tout ça que nous le pouvons en savoir, là Ennemi au devant nous. nous, nous, nous, nous Y'a a marché devant nous. devant nous. Y'a marché devant nous. Je dis, il mettez nous devant pour prendre la caille nous. Nous dit cette fois-ci, nous ne pouvons pas faire ça, Jean-Claude, il là. Si nous bataille, nous avons mis des Et nous avons préprouvé des flambeaux. Nous avons pour nous mettre, et eh bien, faut yo, yo devant nous. Nous avons les des chagrins, nous Nous avons une bataille sans lendemain. Mettez les femmes sous, mettez les garçons sous. Mettez les femmes sous, mettez les garçons sous. Le Canada, ainsi les États-Unis, la France, c'est des racistes qui ont placé dans la tête du gouvernement, la caille pas nous. C'est des racistes ce qui raillent nous. Parce qu'ils ont bien déterminé pour ne pas quitter nous, avancer. Pour nous vivre dans la pauvreté, pour ne pas utiliser la tête en rien. Pour nous dépendre de nous. Et nous-mêmes, nous sommes les peuples, nous ne sommes pas dépendre de nous tout le temps. Je dis à nous-mêmes, nous sommes capables de dépendre de la tête. Nous sommes capables. de être que nous sommes capables de nous faire des pour nous. Je dis nous, chaque monde qui nous a en nous inin, en nous moutre en nous désapprouver Maintenant, nous demandons à la population haïtienne. Vous voulez une élection pour capable mener même bac là encore. Nous disons non. Vous constaté que madame Lalim, li impliqué dans la, la mort président Jovenel Moïse, La le sens que direction justice président braleya, yo du Madame Lalime kapab rete anko yo madame Lalim pas capable de encore, Parce que dans le sens que c'est ça prale Madame Lalim, qui doit même relever devant la justice. Mais il retiré il écarté pour être capable maintenant de protéger pour ne pas arriver, pour passer devant la justice. Blanc protégé tête -li, peut protéger tête, mais pas protéger la tête le protéger richesse yo yo pa protéger nou c'est nous pour protéger nous blanc pa konn protéger noir blanc ti jeune pou la pété blanc pa protéger les noirs nous de population haïtienne yo gardez nous parce que nous té bataille pour nous capable caper bon côté yo mais c'est pas garder té capable garder nous comme ça yo respectez nous parce que nous té bataille yo nous c'est nous des guerriers guerrières yo, guerrier, guerrier. yo konnen que nous capable toujours comme bataille contre yo mais ils ne veulent pas nous faire avancement dans la vie. Ils veulent nous, nous retrouver dans la pauvreté jusqu'à ce que nous péter. Ils ne veulent pas nous faire aucun avancement. Gardez le côté que nous y sommes là avec les Américains. Les Américains, le côté que produisent produisons, des armes en Haïti. Ils ne veulent pas nous aider nous. veulent que nous retenions dans la maltraitance. Mais c'est nous poussons de la tête. Gardez le côté que l'Ukraine. Gardez combien corps que le Canada, combien les corps que unis a voyé dans l'Ukraine pour protéger. Et nous-mêmes, là, à terre avec vous. Il y a parlé de droits de l'homme, côté que vous voulez juger Vladimir Poutine pour le crime qu'elle fait directement en Ukraine. Mais y'a pas eu même qui a voué tout zam sa yo pour tuer moun l'autre bord la Russie. Y'a pas eu même. Mais y'a pas eu qui sa fait fait pays d'Haïti. Y'a dit nous pas moun c'est des bêtes que nous y'a. Mais comme c'est des bêtes que nous est moment arrivé pour nous prendre place nous comme bêtes pour nous sortir moun sa yo, la caille bêtes sa yo. Comme y'a pas nous pour bêtes, y'a pas nous pour moun, mais en nous inu nous en tant que bêtes. Parce que bêtes, nous connaissons les bêtes fâchées, moun peur, En nous faisons peur tout. Nous disons merci beaucoup. Nous sommes des populations haïtiennes, en nous mettons tête nous population haïtienne, on ne nous pas divise, nous. nous avons une vision de changement. Nous avons des jeunes qui viennent là, nous avons des jeunes qui impliquent la politique du pays, nous avons des jeunes qui veulent changer pays, nous avons des gens qui campent pour l'autre Haïti. Je demande nous demander, nous on nous débarrasse des Canada, on nous débarrasse nous des États-Unis, on nous débarrasse côté que la justice nous, la nous, Canada, la main États-Unis, ils ne veulent pas arrêter les gens pour arrêter un autre pays. Je veux nous demander une implication, chaque haïtien, chaque haïtien. On a l'air, mesdames, messieurs. Je vous remercie. Merci. Nous avons pays pour nous sauver. Et oui, nous avons un pays pour nous sauver. Nous avons un pays pour nous sauver. Oui, nous avons un pays pour nous sauver. Parce que le groupe nous éliminer éliminé en Haïti. Le groupe nous disparaître en Haïti. Quand on veut ou faut que nous groupe Parce que tout ce que nous avons c'est pour jouer dans le mental. C'est pour jouer dans la tête. C'est pour faire nous connaître ce que c'est nous même qui capable de faire pour nous. Nous ne sommes pas capables de faire et nous ne pas bien de faire nom de chaque grenail chaque grenail implication yo suiv bataille la camper l'en bataille là. c'est comme ça d'a sorti haïti la main yo ouais pas capable mais y a avec nous y a fait nous que l'autre c'est l'autre pays des pays pas même des cob des pays plus bas que nous c'est yo vous veut prendre pour mettre vous mettre sous tête nous nous comment que yo yo pas bon yo raciste parce que nous, Père Païsien, nous te battons, nous te ouvrions, nous connaissions ce que nous avons fait, nous ne pas quitter nous pour indépendance, noire. en vrai. pouvons pas quitter nous libérés. Il faut détruit nous détruisent. Il faut que les gens même sont capables de placer dans leur pays. Quand on regarde les Bahamas, les Bahamas sont venu pour prendre une décision. Jamaïque, c'est Jamaïque, qui est venu pour prendre une décision pour nous. On regarde l'autre pays dans est comme L'autre pays qui est ensemble. 4, 2, un pays pour pire nation qui libère le pays. Ça, Sa Ça c'est la route internationale. Haïti, c'est le seul se pays qui fait que des Jamaïques, des Jamaïques, est Jordiens. Qui fait des Bahamas, des Bahamas, est Jordiens. Qui fait l'autre petit pays dans les Antilles, des pays, est Jordiens. Pour regarder ce pays, il y a une place sous notre tête pour prendre une décision pour nous. Nous n'avons pas senti nous aide. Mais vous si à comprendre la réalité qui a vécue aujourd'hui. Comment nous Nous pas Nous ne nous nous, nous nous ne sentons pas senti nous nous, nous nous ne nous Nous ne pas nous Nous ne pas senti c'est nous bloqué. Nous ne pas nous nous Nous pas senti c'est nous bloqué. Nous ne nous ne sentons pas nous ont Nous pas nous l'aide pour Nous ne nous Nous nous Nous nous pas nous pas nous pas ça ne pas peut pas passer comme ça. Mais pour ne pas passer comme ça, il faut que la bataille commence quelque part. Pour ne pas passer comme ça, il faut que nous commençions à, aller à côté que nous. Prale. Pas qu'il y ait des gens qui dans le cerveau, nous. pas qu'il y ait des gens qui jouent dans la tête. Nous encore. Pour que ça ne passe pas, passé, nous devons les petits pays, des petits bagages que nous devons manger, petits sanguins nous devons occuper. Kounya yo du eh, Haïti pape sorti na salier, yo plutôt ini tout petit pays sa yo, ke nou kon habitué ba y manje, kon okipe yo, yo même yo pren yo, pou yo vin mette sou tète nou. Yap rentre la mentalité nou, ke nou pa kapap fe anye, se yo pou fe pou nou. Reveille nou frem se m yo. C'est la honte, la honte totale. Mais en pile nou pou wè sa, en pile nou pa d'accord. Et se peut-être sa ke mouye même là, la, pou faire vin fè nou pour me faire nous comprendre la réalité. Je veux dire nous parlons pour de nouvelles, c'est comment réduire nos nouvelles. Jodhia nous parle de nouvelles, c'est comment sortir nous en bas blanc. Pour que blanc respecte nous. Même Jean Asimifel, Mali, qui dit blanc pose ou. Qui dit blanc ferme bouche ou. Qui dit blanc retire ou là. Qui dit blanc ou pas de place ou encore. Chaque voyou raciste. Que l'Afrique la retire la caillou yo, prend prenne ça sa yo yo voyo la caillou nou. président pour le droit de l'homme pour nous. L'Afrique débarrasse yo de la fatra, Haïti recevoit fatra sa, Fauta dit se yo Dieu. Afrique débarrasse yo de fatra de poubelle. Mais là, fait nous représenter pour venir craser Haïti. Haïti, recevoir comme des dieux. Ça fait honte, ça fait mal, ça fait pitié. Ça fait honte, ça fait mal, ça fait pitié. Et c'est peut-être ça que moi-même, moi, nous. Même bagaille qui te fait avec le président Jovenel Moïse, là. Quand la population te prend des décisions de dire, c'est le président Jovenel Moïse. Mais par contre, nous te dit, c'était lui. Mais nous te quitté le poukol. Maintenant nous disons, nous n'avons pas dit encore mais nous pas quitter le poucôle. Au moment où nous n'avons passés, passé, nous prenons la rue, nous bloquons la rue, nous disons fois. c'est qu'il faut que ce pays est fait. C'est ça seulement nous demandons. Pour nous sauver Haïti, il faut que nous devant Blanc. Pour nous sauver Haïti, il faut que nous campions devant Blanc. Il faut que Blanc ne prennent pas à prendre des décisions pour nous. Si nous ne pas à prendre blanc, Blanc ne ta pas prendre sans ça à prendre des sanctions avec nous. Pour qu'on haïti. Les ne prennent pas venir gratuitement. Mais vous venez par la haine Vous venez avec force Vous venez avec effort que vous faites Vous venez avec effort que nous-mêmes fait. Je dis à sauve sauver C'est ça ce qui peut mentir Je vous dis à nous pas se à nous des blancs Parce que c'est des blancs racistes qui sont en Haïti Tout ça qui est passé Vous pouvez le si c'est des bonnes choses là, internationale Tout ça qui est passé Vous pouvez le comme si ce n'est pas rien qui passe passé en Haïti Vous fermez Haïti complètement Vous dites, dit monde bête nous Nous ne pouvons pas quitter le passé et oui, n'a pas passé. Parce que beaucoup de Guido ont fait, nous n'a pas passé. de fait, nous passer. Et c'est peut-être ça que nous demandons à la population haïtienne. Nan. Si vous pensez que vous pas prêt, retirez corps et ne pas mal. Si vous pensez que vous n'êtes pas prêt pour révolution, ça, retirez corps et ne pas mal. Retirez à le cacher, ne parlez mal. Parce que Haïti pas prêté comme ça. côté que nous jouons une décision, un changement, nous disons non, nous ne pouvons pas quitter l'allée. Nous ne pouvons pas quitter Fok Reginal Boulos, il pas qu'à le mourir. Fok Dimitri Fob, il n'y a pas qu'à arrêter le mourir. dis pour faire respecter, chaque grand monde normalement, qui travaille pour Dimitri Fob, Reginal Boulos en Haïti, il est supposé mourir. Vio, il est supposé passer mal. Et puis, il y a un grand monde qui est dans le bon côté de Boulos, Dimitri Fob, parents supposé crier. Loi, il des changements. C'est des changements à parler. quoi par rapport cette fois-ci, c'est père qui prend la décision. qui sont passer des aïe juste micro pour Il faut juste mon frère. Bonsoir, PDG, Bruce, John, Bonsoir, madame Sarah, qui a suivi nous à distance. Et bonsoir avec chaque gang, sous auditeur, auditrice. J'ai l'air d'aller là. A-t-il, quatre touches activées J'ai l'air d'aller, j'ai l'air Biel-Madou, Riel-Maya, Madame Télé, Rie Dupé, Rie Macajou, toutes les jeunes, ces jeunes pour nous éviter, même les jeunes c'est là ces jeunes pour nous éviter, parce qu'à tout le coup de balle à pété, dans toute direction, région, métropolitaine, coup de balle, c'est qui ça qui a la base, c'est parce que... Si monsieur caché Difféo a déjà attaqué, si monsieur rebelle, n'a n'as pas mis là une situation qui a eu une panique totale dans la région métropolitaine. Ça, c'est la cause. Toutes les visites qui ont ouvert le poteau, qui est obligé de faire le Tout le monde qui t'a vacué dans l'activité, dans l'ensemble des hommes, que tu as là, tu de retourner entre la caillou parce que situation est extrêmement difficile. Et l'hôpital sa frontière n'a toujours déjà à recevoir plusieurs dizaines de victimes de balles perdues dans le niveau de cette masque. là Yves que... excusez moi excusez-moi, je là. Et zone de la zone, qui est-ce qui la zone de la zone la zone, est-ce qui la zone la zone la zone? La qui est-ce qui va la je ne sais pas, c'est des politiciens qui ont mis qu les gens dans 2004, le jeune pour capable capables de faire le travail dans l'intérêt de Il ne faut pas oublier l'époque 2004, c'est des présidents qui était en fonction pour qu'un des gens soit capturé depuis l'heure. 8 ans, 10 ans, 15 ans. 48 ans, 48 ans. Tout est capable de posséder, mais 38, parce que l'ESA, M. Thipera, qui est président, il a au moins caractérisé le pays. Et je dis, si vous voulez, n'a pas déplorable que nous là, je dis, il y a un premier monde pour nous féliciter ce type qui a gagné là. Parce que l'époque si -ce 2004, c'est M. qui a marché dans tous les quatre coins du pays. La continuer à l'information pour que si vous se cache du feu, déjà pour contrôle de la vous n'avez des de Ça, C'est la cause. Les gens qui dans environnement de délai, obligé de quitter pour nous, dans le souffle national, de façon à capable de les de protéger les en bas de de ça qui la cause que un marché préféré, là dans plusieurs régions dans le pays par rapport avec un seul coup de balle qui a pété pas si et par là dans directions dans le pays d'Haïti. Coordonnateur Front National, Organisation pour Haïti Staff, et là, heureusement ça, fait qu'on est, visite, mission car il y a comme dans le pays pour pas pété rien comme solution dans la crise là. dirigeant politique là, dénoncer complètement l'État dans quatre dossiers, trois bateaux qui étaient saisis, dans le pas corps de paix, pour classique d'âme à munitions. Selon heure jean c'est un règlement de compte, autorité dans l'État a géré avec propriétaire bateau saillot à cause combat, de combat avec le président Jovenel Moïse, service. Heureusement Jean continue pour le dire, si le Conseil de sécurité Nations Unies n'a pas carré de crise là, c'est parti si CAICOM qui a une potée solution. Ancien secrétaire d'État, affaires étrangères là, Henri Robert Stélen, mandé à Ariel Henry de prendre disposition pour rétablir le climat de sécurité dans le pays De façon pour que le peuple soit capable de répondre à l'activité correctement. Professeur Stellin, allez y pour dire, nous sommes en train de faire comme là, dans le pays là, dans le souci pour aborder la question de sécurité là, tout fragile en Haïti. Alors, je souhaite le gouvernement Ariel disposition pour renforcer la capacité de la pour combattre les améliorations. Unité lutte contre la corruption réalisée, journée mardi 28 février, première édition, journée déclaration patrimoine pour agents publics l'objectif objectif pour aider GFA à faire pour combattre le phénomène de corruption dans le pays. Plusieurs personnalité politique. C'est présent, les activités si là, même Force, Amédaï, et diverses autres cadres administration publique là, qui viennent déclaration patrimoniale en présence notaire notaires, et puis, c'est le commissaire gouvernement, directeur général ULCCA, Jacques-Anne, Ligut, Joseph, fait qu'on ait déclaration patrimoniale qui est en toute importance pour ULCC, lui entrer dans le cadre mécanisme contre la corruption dans le pays d'Haïti. La police a continué à compter cadavre dans pays, côté que Anthony Octave, un agent policier qui sorti la 27e promotion de la police. Qui perdent la ville hier soir dans la commune Cafou, Détenu Octave, perdent la ville par rapport à l'accident de circulation dans la commune Cafou. Lutter sur les motos, les machines à frapper, ça qui la cause que la police a lui-même mouru tête noire La continuité, la série accident de circulation, par tête à travers le pays, ça nous parler dans la commune goumon, côté que. Accident de circulation, vraiment après pété, dernier temps ça Dans la commune de Gaumont, il un accident de circulation fait, ça qui la cause que les chauffeurs, motocyclette motocyclettes et puis les autres sont blessés. La police, déjà pris disposition pour transférer les gens dans l'hôpital Monde Blanc qui trouve le neurone à façon pour ensemble de gens qui sont blessés, capable de le premier soin que les gens Monsieur pas suspendre par les de dans le pays d'Haïti. ça c'est camion tué. de 4h après-midi, y un chauffeur camion qui peut tenir blada ça, c'est un chauffeur camion qui fait camion qui transporte roche à l'ébaille dans divers monde qui a construit dans un 56. Dans si monsieur 56, nous et pour il encore victime ça dans côté, secteur de nous Il y a qui sont victimes de ce domaine d'insécurité. Nous ça, et Lewis, mandé avec l'autorité concernée pour prendre les mesures nécessaires pour être capables de régulariser le système de sécurité dans le pays. Il y a une façon pour le secteur transport capable de fonctionner correctement.